Eh bien salut à, toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Vidéo très particulière puisque nous allons voir si je suis un ange ou pas Et en fait vous allez surtout découvrir probablement ma vraie personnalité On va devenir très transparent aujourd'hui Ça faisait très longtemps et ça me fait trop plaisir de, de, de, de l'accueillir à nouveau Il est très concentré, il est très beau, il a une très belle barbe Bien entretenu, bien plus que moi-même Il s'agit évidemment de l'Edit, bonsoir Salut mec, salut les gars, comment allez-vous Bah ça va super bien Attends, attends, attends Hey, salut à tous les amis, salut Edith, comment allez-vous Moi ça va super bien, j'espère que vous allez tous très bien test de pureté, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui m'a jamais intéressé. J'ai jamais regardé ça chez les autres, mais je sais que ça s'est beaucoup fait. Je connais Lydie un petit peu maintenant. On a passé oh quand même. Euh, alors là, je... alors là euh, <rire> bon, mystère boule de gomme. Probablement, vous allez découvrir des choses sur moi, et moi-même, je vais découvrir des choses sur moi-même parce que les questions, apparemment, c'est un peu olé-olé. Mais alors, par contre, Lydie, ça va être autre chose, hein Je vous le dis. à ma petite promo personnelle. Sachez que je suis en live sur ma nouvelle chaîne Twitch tous les vendredis soirs et dimanche soir. On a l'objectif d'avoir 50 follows justement pour passer à affilié. On a 40, nous avons 10. Voilà. Merci, c'était l'instant promo. Magnifique. <rire> Let's go <rire> Du coup, première question, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un <rire> Il fait, déjà, il fait déjà le petit sourire coquin là, tu sais. Il sait que c'est pas bien. Bah J'ai bah rien dit, mec. J'ai vraiment rien dit, mec. T'inquiète. Euh, je pense que t'avais besoin de rien dire. Je pense que t'as malheur et malheur. T'as malheur, genre le mec il perd un proche. Ça c'est vraiment un Ah oui. Et je pense que <rire> j'espère pour toi que ce sera bon. Mais par contre, sinon, genre malheur, ça va être genre euh, t'as crevé une roue. Euh, genre malheur, pas grave du tout, tu vois. Genre c est, c est, ça fait chier, mais c'est pas grave. Mec. Ah bah donc genre, évidemment. Mais c'est quelle à vie, quoi, tu vois. Quoi. Ah oui, bah évidemment, oui alors. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée Là, par contre, la réponse est sans appel. Ah non, putain. Ouais, dis-moi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible pour moi de rigoler d'une personne physiquement ou mentalement handicapée, je le dis très honnêtement. Bah quand j'étais petit, quand on est jeune, on est con. Euh, et, et voilà, je le dis, bah quand tu sais pas et que tu sais l'inconnu, je rigole parce que je Allez, vois sa tête ah, non, mais, non mais en vrai mec, je rigole, mais c'est exactement le cas de tout le monde. À ce jour, c'est pareil, genre non, il genre, faudrait vraiment une belle raclure, une belle saloperie pour dire ouais. oui. Mais forcément, quand t'es gamin, bah tu sais pas où t'es vraiment ignorant, donc où... donc je pense qu'on peut mettre oui. C'est rigolo qu'à la deuxième question, on se sente déjà obligé de se justifier. Oui. <rire> Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un Bah oui. Bah écoutez, pour moi c'est pareil, le, vous savez pas le nombre de demandes que j'ai. Euh, surtout, moi je pense au, au DM sur, sur Fruits, <rire> notamment. <rire> on en parlait tout à l'heure. <rire> Combien de fois avez-vous déjà été arrêté Un contrôle c'est un contrôle mais c'est pas être arrêté. Ah ok ouais Tu okay, vas au Comico okay. quoi. Ok, que tu es déjà allé au Comico. on parle pas, pas dans GTA, hein, c'est dans la vraie vie mais Bah même, même dans GTA je suis jamais allé au comico, j'étais toujours mort avant. <rire> bon, bah, <nickel. rire> non si par contre j'étais une fois euh, à la gendarmerie, on m'a convoqué une fois par contre. Mais c'était pas pour m'arrêter quoi. D'accord. Je peux pas trop en parler tu peux en dire plus, Nicolas. Ah Tu ne veux pas J'étais au collège et j'étais impliqué dans quelque chose. J'étais d'ailleurs l'acteur principal, mais je peux pas en dire plus. Et oh, c'est pas mais grave. Es un... Mais t'es un thug en fait, mec. <rire> <rire> Avez-vous déjà goûté à l'alcool Bon, hein, voilà. Avez-vous déjà été ivre Oh Mais quelle question Je vais juste te laisser raconter. compter. J'ai euh, vidéo à l'appui, hein, d'ailleurs, pour ceux qui veulent. Oh. Et photo à l'appui. Ah, euh, mettez en vrai. commentaire si vous voulez voir des photos et je vous montrerai euh, avec l'accord de M. -Coule. Ah, avec l'accord oh, Ça, c'est sympa <rire> ah, C'est un petit peu normal quand même Ah mais du coup l'année dernière quand on était une semaine en vacances On s'est bien amusé voilà D'ailleurs on a fait, n'hésitez pas à regarder ici euh, les vlogs Bon il n'y aura pas cette partie dans les vlogs Mais en tout cas euh, on s'est bien amusé euh, Le soir voilà on a on a chacun appris à, à un peu mieux se connaître Et euh, on a fait des petits jeux d'alcool Attention l'abus d'alcool est jeu à consommer avec modération tout ça Il va être une heure du matin Ok commentez vous abonner Attends attends je voilà. refais. Ah oh, mille fois meilleur. Ouais, ça j'en vois 32. Ah oh, c'est bon. C'est oh, franchement ça il s'est trop pomme monde. en fait le truc. Mais en fait ouais, et, mais c'est le jus de pomme de ce matin. Hein. Là, là, là t'as le seul. Vrai ah ouais. Bonjour Nicolas. Là j'ai fait un very bad trip parce que l'alcool plus la parano tout ça c'est pas un bon mélange Toute la nuit j'ai eu mal au ventre et tout et le lendemain matin j'étais un des premiers réveillés malgré tout Parce que moi je suis quelqu'un qui se lève très tôt bon on va... n'est on pas là ouais. pour parler de ça Ça c'est un truc je ne comprends pas comment c'est possible ça fera le sujet peut-être d'une autre vidéo d'une FAQ Mais je <rire> ne comprends pas comment c'est possible ce n'est pas possible D'un coup je voyais des traces des traînées de traces de sang au sol Sachant que, vraiment, hein, durant la nuit, on a picolé, picolé, et je ne me souviens plus de rien. Et le lendemain, je vois des traces de sang tout le long de, de la location. Et j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde Et je me suis dit, voilà, il s'est passé une dinguerie, il y a quelqu'un qui a, a buté un autre, je sais pas quoi. Et, et, et à un moment donné, et je vois la traînée de sang, elle, elle va jusqu'à la salle de bain. Et je vois qu'il y en a plein dans la salle de bain. Et là, je me dis, mais là, je couperai au montage, par contre... Mais <rire> je me suis dit, avez-vous déjà été ivre plus de 48 heures Je vois pas comment c'est possible, mais je te laisse répondre Alors, en premier. Ouais, non, en vrai, je pense, pas, je pense pas vraiment que ce soit. ça doit être possible, mais non. Putain. Bah, non, mais tu laisses en vrai. laisse à l'état brut, mec. Ah ouais. On est ça déjà à 17 minutes. minutes. Ça fait... Hein On est déjà à 17 minutes J'ai l'impression que ça fait 5 minutes, mec. <rire> ouf. Bah, en fait, c est, c est, on a fait 3 questions. <rire> Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre Pour moi, c'est non. Euh, ouais, non, moi non plus, euh, à la honte Quand vous mettez des grosses races, les amis, évidemment, vous avez le droit de le faire Mais faites-le que quand vous êtes en sécurité, genre que chez des amis, que à la maison Que quand vous êtes en soirée privée, qu'entre potes Et ça, c'est super important Moi, je suis dans une ville où, bah, Grenoble Là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires que des gens se font piquer en boîte Genre euh, avec des seringues et tout donc pour la drogue, si vous êtes trop alcoolisé, vous ne savez plus trop où vous êtes ou autre, bah forcément vous ne pouvez pas réagir du tout à l'instant T. Et c'est vraiment trop important genre, que vous soyez en boîte, au resto, au bar. Vous pouvez être un petit peu joyeux, c'est pas le problème. Mais mettez vraiment vous pas une grosse race, c'est vraiment pour votre sécurité. Et même si vous êtes avec des potes de confiance, c'est trop important. Pour un pote, c'est trop dur à gérer et ça gâche la soirée du coup de votre pote si vraiment vous êtes mort. Donc euh, vraiment, je compte sur vous. Mettez-vous mort, vous pouvez, mais chez des potes, en soirée privée, mais pas en public. C'était instant en promotion ouais. Bon la voix de la raison quand il est sobre hein, du coup hein, oui, oui bah oui évidemment <rire> Vous êtes vous déjà pissé dessus Quand vous étiez ivre Bon ce sera rapide mais non du coup Oh non plus non Avez-vous déjà participé à déjà boire bon Non non pas du tout Avez-vous déjà bu assez pour vomir Ah, ah la là, là, bonne question Nicolas je te laisse répondre En plus j'étais trop dégoûté et d'ailleurs c'était ma dernière fois que je bois de la vodka Les gars d'ailleurs je... ben Moi je suis très différent des autres aussi on peut en parler mais toi tu bois, tu bois de la vodka avec du diluant par exemple mmh. Bon bah ben, moi Ça m'avait choqué mais vas-y raconte ça ça m'avait choqué Bah ben, voilà c'est que moi je bois Enfin je buvais parce que du coup j'en bois plus Je buvais de la vodka sans diluant du coup vous pouvez comprendre que au terme. si c'est 4 verres, ça va. Mais si c'est au terme d'une soirée, ça va plus. <rire> et imaginez Mcolo en roue libre, et ben. <rire> ça non. devient Mkolo le rigolo <rire> Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit Bah, du coup, moi je peux retourner la, la question autrement c'est Êtes-vous déjà allé dans un bar ou une boîte de nuit Ah, si, dans un bar, j'ai. Mais je suis jamais allé dans des boîtes de nuit et donc euh, encore moins fait sortir de force. Bah, du coup, moi non, jamais. Enfin, a failli plusieurs fois à cause de potes, mais pas envers, mais pas à cause de moi-même. Avez-vous ah, avez déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner Euh, alors oui. Non, je mais frère prôles. Alors, écoutez-moi bien. Tu je, je suis à moitié belge, enfin, je suis originaire, pardon, de la Belgique. Et en gros, là-bas, chez des amis, du coup, chez des Flamands. Là-bas, petit déjeuner, ils servent quand t'as des invités, quand c'est assez festif, à une journée assez festive. Donc c'est petit déjeuner à l'anglaise, donc euh, bacon, tout ça, oeufs, etc. Et en boisson, ils servent du champagne avec. Ah. Et bien, franchement, j'avais vraiment un a priori. Et eh ben franchement c'est super bien, alors après bien sûr tu bois deux coupes après sinon ça sert à rien Ah mais ça change tout parce que c'est vrai que vu la question comment elle est tu te dis mais faut être complètement con Ouais mais... non mais c'est ça quoi Mais maintenant que tu le dis c'est vrai que bah je vais faire ça demain matin du coup Buvez-vous de l'alcool au moins trois fois par semaine Bah du coup avez-vous déjà avalé votre vomi euh, bah pff, avant que ça sorte Non ouais, ouais ouais ouais totalement ouais... oui bah oui logiquement tout le monde du coup Voilà Avant que ça sorte, bon, on parle vraiment de choses euh... Mais attendez pour le moment juste les amis niveau alcool vous avez vu je suis pas non plus un gars euh... fêlé hein contrairement à lui ah, bah, je suis pas fêlé, je suis dans la moyenne. C'est ça le problème. <rire> ça dépend pour qui est la moyenne, mais enfin, bref. 25 cm. Euh, du coup, ben avaler le vomi. <rire> Plié <Puis> en deux. <rire> Comme ça, genre. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public Non. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage Je pense que tout le monde. Là je pense que tous les mecs peuvent mettre oui. Même une bonne partie des meufs d'ailleurs mais. Ça y est, là on est sur la drogue J'adore, j'adore ce genre de questions. Bah du coup ça va être trop bien pour moi parce que à ce niveau-là, jamais de la vie. Alors non plus, vraiment, et je pense qu'on va avoir euh, ah ouais je crois, les mêmes questions à chaque fois. Ouais, ah ouais euh, vraiment. Oh Jamais. Jamais essayé. Ah non mais tu peux pour qui, mais je parle camé moi. Mais il me semble qu'on en avait non, parlé, voilà. ouais. Ouais, non, non, jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. La drogue, c'est pas bien, non oui. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général Wow oh la lourdeur de la question Êtes-vous ah, un fils chaud, de pute pas. Ouais Non mais vraiment, j'espère vraiment les gars Vous avez jamais fait ça parce que Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était Yves drogué Ou momentanément handicapé momentanément handicapé Alors euh, c'est chaud La question c'est littéralement Est-ce que vous avez déjà violé quelqu'un C'est ouais, vraiment bah ça mec ouais. la question Non mais attends, est-ce que tu penses que si on appuie sur ouais. lui, il y a la police qui vient bah, C'est possible mec, là il va y voir le SWAT on... Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux pas forcément dans un bar, dans un resto, voilà. ça peut être un date en général, d'un coup de récré, dans, ah un ben un... Voilà. dans un buisson, bref, on va pas aller plus loin, mais... Dans les toilettes. Euh... Dans les toilettes, euh, voilà. Avec quelqu'un que tu as drogué, <rire> éventuellement, <rire> et que tu as réussi du coup à vivre sexuellement. Avez-vous déjà Alors, on eu on des en... relations sexuelles oh oh oh oh oh Avez-vous déjà payé pour du seul oh no. Avez-vous déjà... Payé... <rire> Est-ce que vous avez déjà fait euh, de la merde sans euh, capote euh, Ben euh, non, jamais de la vie. La question, c'est pas avec une capote, c'est sans moyen de contraception. Oui, c'est euh, un masculin, féminin, pilule, etc., etc. Là, vraiment, on rigole, on rigole, on voit pas le fond de la Nicole. Mais justement, voir <rire> le fond de la Nicole, faites-le protéger, quoi. Voilà, non vraiment. Ouais, tu sais, c'est ce qu'on dit, hein. c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure des confitures. Aïe, coup dur pour Guillaume. Oh là là Avez-vous avez déjà eu des relations sexuelles avec, plusieurs, avec, plusieurs, avec plus d'une personne en même temps Non, jamais. Bah, on en avait déjà pas parlé Bah tu comprends ah, à ce moment, a... la vidéo <rire> Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraire à votre appartenance sexuelle Alors avec Nicolas il est arrivé <rire> une fois oui en vacances l'année dernière. On peut le dire on était l'un sur l'autre. <rire> on était superposés. J'ai vu Nicolas torse nu sortant de la piscine, entourant sa serviette de tout, euh, autour de son milieu de bain. Waouh mais quel bel homme. Et je me suis empressé de... Faire un truc avec lui. Oh mec c'est question mec, mais tu m'as mis dans une sauce, <rire> mec genre... Euh... Tu te souviens quand on était superposé et je t'ai mis la sauce, <rire> <C 'est> pas <pareil. rire> Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop Tout le monde a déjà acheté un truc dans un sex shop, que ce rigolo. soit pour du sérieux pour une blague c'est marrant je trouve. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre Même pas genre, vraiment genre, s'il y a déjà un mec qui est, en, qui est en, en vue, ou qui est en couple, ou en flirt avec quelqu'un, je fais jamais rien, enfin vraiment c'est manque de respect total quoi bien D'accord avec toi et toi, bah du coup, moi non. Allez, ah, question suivante. <rire> c'est vrai, j'ai eu un air coquin, mais oui, c'est oui, oui, oui, oui. Non, non, non, mais je, je sais bien, je sais bien, je sais bien. T'as compris alors, ah, oui, j'ai compris. <rire> bah, allez, hop, allez, frère, regarde toutes les questions d'après. Avez-vous j'ai vu des relations sexuelles pour avoir un travail, une promotion? Bande ah, de salauds. Euh, on commence par euh, moi, du coup, bah, et bien, sûr, bien, sûr. Eh bien écoute, je suis. Alors, mon score est de 53 points Là où j'ai le plus de pourcent, c'est l'alcool, j'ai 32% d'alcool J'ai 0% de drogue, je pense que toi ce sera pareil J'ai 29% de sexe, évidemment c'est une partie intégrante de ma vie Là où j'ai le moins presque, c'est l'hygiène, bon ok, pourquoi pas, 20% Morale, 12%, mais c'est pas vrai, j'ai une grande morale et euh, positive 28%, je comprends pas ce que ça veut dire Alors du coup moi je suis plutôt pur <rire> Votre score 88 points. Alors je sais pas euh, comment c'est calculé Alcool 58% Ah oui viens évidemment <rire> Drogue 0% Sexe 44% <rire> C'est sûr Hygiène 60% Morale 27% Positive 43% Mais comment ça t'as plus de morale que moi Mais ça n'a aucun sens par contre Eh bien sûr mec, je suis un mec moral mec <rire> Mais c'est exactement ça, quoi! Vive l'alcool, vive le sexe, quoi! C'est les bonnes choses de la vie, de toute manière. Voilà, mais bien sûr! Avec modération, sauf le sexe. Avec. Oui, bah, faut juste pas faire de conneries, faut juste que les deux soient consentants, c'est tout. Et les deux majeurs aussi, d'ailleurs, mais après, c'est encore un autre débat. Genre, t'as 17-18 ans, t'as. Euh, tu vois, genre, c'est oui. pas le problème, t'as 25 ans, t'as 15 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est un petit peu chaud quand même, quoi! Mais bref, gros, mais quand t'as 30 ans, tu peux avec 20 ans, quoi! C'est pas très moral forcément selon les situations On est bien d'accord <rire> Non bah en tout cas voilà on est pur et comme il est pur à peu près hein, euh, La guide, n'hésitez pas à aller le retrouver En live sur Twitch voilà. oui, mais Vendredi soir et dimanche soir gang gang En tout cas merci beaucoup Nico de m'avoir invité pour cette vidéo Bah Ça avec grand plaisir. plaisir Je serais bien curieux de savoir si tu pourrais le faire avec d'autres acolytes Hashtag Firestorm euh, <rire> Hashtag Creo Hashtag un petit peu tout le monde peut-être En tout cas merci beaucoup de ton invitation Puis euh, au plaisir pour te retrouver sur d'autres vidéos Bah avec grand plaisir merci beaucoup à toi Trop bien je suis compris mec. Un <rire> <rire> à tes sous <rire>